Dans le cadre du programme à Amagara, le consortium Enabel a recours à des assistants techniques nationaux de proximité, c'est-à-dire des médecins de santé publique expérimentés basés dans chacune des cinq provinces d'intervention du programme, à savoir Bujumbura, Kirundo, Meri, Muramvia et Rumongue. Ils y assurent un soutien de proximité aux unités de prestation appuyées. C'est quoi l'assistance technique de proximité Nous mettons à disposition des bureaux provinciaux et des districts sanitaires des experts en santé publique. Ce sont des gens qui ont des profils de médecins généralistes avec une spécialisation en santé publique. On a imaginé une possibilité d'utiliser des compétences locales. C'est ce que nous appelons les assistants techniques nationaux. De, de proximité. Non plus pour faire le travail comme les anciens coopérateurs le faisaient, c'est-à-dire travailler à la place de ceux qui sont assistés, mais pour essayer de faire émerger les aptitudes des, des collègues qu'ils appuient. Et, et donc ici, il ne s'agit pas de se substituer à ceux qu'ils vont assister. Il, il est question plutôt de se comporter en, en coach pour montrer à ceux qu'ils assistent qu'ils ont un potentiel et qu'il suffit tout simplement de laisser libre cours à l'expression de, de ces potentiels-là. Un assistant technique national de proximité nous parle de son parcours ainsi que de ses activités. Mon travail consiste à accompagner techniquement les équipes cadres, aussi les équipes de formation sanitaire pour améliorer la qualité des prestations. C'est l'équipe qui identifie le problème et je sais à bien définir le problème et je, je contribue à bien cerner ce qui doit être fait par qui ou pour arriver au résultat. Depuis qu'on a commencé à faire marcher ce service qui ne marchait pas auparavant, on a commencé à avoir la fréquentation des services. Et puis, on renforce, on espère que la fréquentation va continuer à augmenter les prestataires de soins de l'hôpital ou centre de santé appuyé attestent l'importance de soutien apporté par les assistants techniques de proximité. Oui, je suis avec cette approche-là de, de, de vouloir émerger le potentiel des collègues qui nous assistent, ça crée un capital confiance au niveau de ces jeunes médecins-là qui est assez important et, et qui impacte finalement une meilleure organisation des de services de, de santé.